Hello everybody, bonjour tout le monde. C'est Emma en direct de Koh Samui, Sawadee Pimai. Aujourd'hui, c'est le Nouvel An en Thaïlande et il y a des cérémonies organisées un petit peu partout sur l'île. Je me trouve au temple de Wat plus connu comme étant le port de Lampraya, à proximité duquel se trouve un très joli temple très animé aujourd'hui. Voici un reportage sur Sankran, aujourd'hui à Koh Samui, en ce 13 avril 2022. C'est parti Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. Voici un peu l'ambiance au temple de Wat Palen à Koh Samui. va salut, Ça va alors oui. il y a des stands où on peut faire pas mal de dégustations. Oui. Arainaka Arayna, oui. Arainaka <rire> Chicken. pas alors ici on m'a donné en, en dégustation des mets préparés spécialement. Ici c'est une boisson vraisemblablement à base de fleurs. Sawadee ka, good passa Ingrid Daimai. Yeah. Da... Oh, well what do you hope for today? Uh this ah uh, tamarind juice. Tamarind juice? Yeah. Okay. Uh, araimak? Aromat. Okay. Uh, okay. Uh, <laughs> Would you like to try it? Yes, please, a little bit. Just a little bit because I don't have any handle available, only one. Okay. Do you know why you are you wear um clothes is, uh, with flowers? Of uh this one is made from Thailand, right? Yes. Silk from Thailand, voilà, c'est de la soie de Thailand. And can you explain me why people dress? With flowers. Uh, this is uh, a colorful. It means the uh, life will have uh, a uh, giftful also. Giftful of the life. Okay, thank you very much. Yes. <laughs> you Here we prepare a dessert, a base of the coconut. Savalika. Mapraw. Mapraw. Oh my. What are you buying? C'est à base de lait de coco. Ici on propose du riz free. -ri. Okay. Later, later. Ni, ni Léo. <rire> Voilà, toute la population porte des vêtements traditionnels avec notamment des robes ou des jupes en soie. Ils ont préparé également des mets traditionnels comme ici à base de coconut, de, de noix de coco. không có 3 cái <cười> cái này luôn không không có cái này không có cái Ici cette personne montre comment filer le riz. Un... Démonstration traditionnelle. Voilà, elle pile du riz. Ici, nous avons des personnes qui préparent un mets à base de fleurs de bananier. Ici, on vous offre des, des noodles qui ont été préparés. Ok, carpunkar. Voilà, ce sont des nouilles préparées avec du lait de coco, façon euh, samoui. On y ajoute un peu de sauce, quelques brins de soja, également de la papaye verte. Un peu de cacahuètes. I can try. Yeah voilà On va goûter ça เลยมาลองมาลอง alors, c'est un plat typiquement de Samoui, la différence c'est qu'il y a de la fleur de bananier. Okay. Okay. Okay. Ouais, ici on nous propose de découvrir un dessert sucré à base de lait de coco et de sucre de coco c'est vraiment délicieux mmh. Voilà, elle nous dit que son crâne, c'est un jour de joie et qu'on peut venir danser avec eux. Je n'étais pas présente au moment de la procession bouddhiste qui s'est déroulée au tôt le matin. En revanche, je vous propose une petite visite du temple rapidement. ยังเป็นนะครับก็ยังยัง นี่ มาๆมามองๆอ่าไปเร็ว Bon, pas pas pas ça. Pas. Voilà, c'était Emma en direct des festivités pour Sankram 2022 ici en Thaïlande à Koh Samui Bye bye merci, merci, merci.